Marvel Snap a plus de potentiel que Hearthstone Ah ça je peux pas savoir. Ah ça c'est l'avenir qui nous le dira. Il dur à dire ça. Ah. Bon. Mutanus c'est probablement le meilleur perso ici. Tess c'est -ce gourmand. Maître Nguyen c'est génial. En plaisir. C'est tellement un but de sa personne de croire d'être supérieur à tout le monde. Euh Oui pense, ouais. Pas enfin, un peu captez Obvious cette phrase mais Mais ouais, c'est clair. Ah, Élise, longtemps. Heureux de vous revoir à la table. Pas mal. Euh... Non, j'ai cru qu'il y avait une pièce, ça allait dire pas mal, mais non, non. <rire> Dommage. Non, pas pas mal du tout, en vrai. Euh Non, pas pas mal du tout. Bon, ça on le prend pas parce qu'on pourrait l'avoir au, au second tour. Dévoration. Bon, on s'en moque, hein. Bah on va quand même essayer de gagner les combats, histoire de gagner des manas avec l'iPad de feu. Merci Nicolo, du 958, merci pour le prime, c'est gentil, merci beaucoup. Elle ah. bah est pas mal cette tempête de mana. Ça et ça. Je crois que j'ai pas besoin de jouer la cohen. Avec... Ouais, j'aime bien. J'aime bien ce petit départ. Ouais, la mi... le milou, est toujours cool au début. Après, flow 0.8.84. Moi, je, je sais pas si tu parlais pour moi ou de manière générale, mais je me considère pas supérieur aux gens. Je te dis juste que dans mon activité, euh, on n'est pas nombreux à faire, tu vois. En, dans mon activité, c'est pas streamer de manière générale. Hein, c'est euh, streamer sur les jeux de cartes streamer et youtubeur sur les jeux de cartes. On n'est pas nombreux. Et je pense être un des ceux qui... Enfin, un... Peut-être celui qui a le plus d'expérience. En tout cas qui fait indéniablement ça depuis le, plus long... le plus, le plus... depuis le plus longtemps. Et qui a le plus d'expérience. Donc c'est pour ça. Bon si je dis pas... D'ailleurs, dit... je... je dis pas que je suis le plus talentueux. Je dis que je suis celui qui, je pense, travaille le plus. Et l'expérience aussi, ça compte. Euh, ok. On préférait ça, mais ça reste ok. Franchement, notre board il est fort. J'ai presque pas envie de jouer Mekwen Ouais, je sais pas. Ouais, c'est dur à dire. En vrai, notre board est fort. Hein. Après, lui, c'est un Caltas quand même, hein. Le problème c'est que des coins c'est des 1-2 mais bon, ça, ça booste toujours lui vous allez me dire. Je vais attraper un coup de soleil. Tu joues pas Mutanus en prio euh, Je préfère jouer un perso fun. Le panda c'est vraiment un perso qui est hyper sympa à jouer. Ah, ça c'est pas ouf. Euh... Ouais, ça c'est pas ouf. Que faire Ça. J'ai pas besoin de les jouer, je crois, les j'aime. D'accord, il y a eu un bug de son sur le jeu, non il Y a pas genre TICE, XQN, Super RDU qui bossent stream comme des fous, donc dire que tu bosses le plus est factuellement faux. Non, je parle sur la scène française. Je pense pas être en concurrent avec euh, XQN, TICE, euh, Je pense qu'on a pas les mêmes euh, le même public. Je parle en France là, euh, Flo. C'est ça, ça qu'il a peut-être une incompréhension. Euh, merci Mixlix du 50. Merci pour le prime, c'est gentil. Merci beaucoup. Roi des murlocs. Bricolage. J'aime bien. Euh... Up, Roi des murlocs. Ça. Ça. Euh... On n'a pas de murloc on board, on va prendre la 4-4. Je pense que je vais quand même les jouer parce qu'il faut quand même gagner les combats La question c'est qu'est-ce qu'on booste Je pense qu'on va booster les captains Ouais Il y en a deux c'est probablement ce, ce truc, le truc qu'on va garder le plus Et c'est intéressant comme euh, comme débat, enfin je sais pas si c'est un débat mais quand je dis que je pense être celui qui travaille le plus, c'est aussi le, le mieux, tu vois. Mais ça, c'est lié à l'expérience. Euh, forcément, euh, quand, euh, quand j'ai commencé mon activité, je travaillais énormément aussi. Mais en fait, tu travailles moins bien. Parce qu'il y a des choses que tu, tu vas refaire des, des, des plusieurs fois, plusieurs fois, une multitude de fois. Et en fait, euh, et à la fin, elles sont moyennes. Là, maintenant, il y a certains trucs que je vais faire une seule fois et j'arrive à les faire, on va dire, plus ou moins... De, de, Directement tu vois Par exemple un exemple pour les euh, les, euh, les placements de produits euh, Tu des petites intégrations euh, Youtube Avant une petite in... par, Parfois bon Là ça fait longtemps que j'en ai pas eu mais de temps en temps il y en a On va dire deux fois par an à peu près Deux trois fois par an Attendez euh... Ah il y a un play Qui me plaît et ça ça et Zuber, et ça c'est ça euh, tu vois ces petites vidéos là de des, tu, par exemple Red Shadow Legends voilà. Red Shadow Legends souvent ils disent bon bah on te paye pour faire une vidéo de euh, 2-3 minutes en intégration c'est à dire qu'au début de la vidéo tu dis bonjour on va parler de ce deck là et euh, je, vous allez voir euh, 3 minutes d'un euh, placement de produit en gros en général c'est ça, c'est à peu près 2-3 minutes. Ce truc là avant, c'est 2-3 minutes, ça pouvait me prendre 3 jours à les faire. Il y a encore quelques années je mettais 2-3 jours à les faire, franchement, sans blaguer. Là maintenant, allez en 6 heures, en 5 heures je peux, je peux le faire, en 5-6 heures. J'ai à peu près euh, on va dire 2 heures d'écriture et après il y a peut-être 4 heures de, de tournage. Après bon, il y a un monteur en plus, mais bon bref, dans l'absolu. Sans compter le montage, mais je, en général maintenant pour ces vidéos-là, je paye un monteur parce que je, je, c'est pas assez fait. Je, je, je suis trop nul en montage, je galère trop. Mais euh... mais tu vois, enfin plein de petites choses comme ça qui qui qui, qui fait que finalement je gagne du temps sur d'autres choses, ça me permet de faire plus de vidéos. Avant j'ai l'impression, enfin je pense qu'avant je travaillais tout autant, mais il y avait je, je sortais une vidéo par jour. Là maintenant je peux sortir deux vidéos par jour, voire même 3, mais en moyenne, je suis à 2 vidéos par jour. Et je peux quand même faire tu vois une, une trentaine d'heures de stream par semaine. Avant, c'était bah d'ailleurs, même il y a encore 3 4 ans, hein, euh, il y avait un jour sur deux où je ne streamais pas parce que je devais tourner mes vidéos. Je faisais un jour vidéo, un jour stream, un jour Maintenant, tu vois, je fais les streams toute la semaine et pourtant, il y a quand même plus de vidéos. Deux heures d'écriture pour la vidéo, l'incruste de 2 minutes. Euh, ouais, en moyenne 2 heures. Après, ça peut être 2-3 heures, heures, tu vois. Mais même, tu vois, c'est pareil. Avant, je pouvais faire 4 heures d'écriture pour ça. Maintenant, euh, je, je on va dire, vu que j'ai l'expérience, je sais certains trucs que je vais dire. Puis voilà. c'est pas évident. Là, faut se concentrer. Quand même. Ça, c'est cool, quand même. Ça, c'est pas mal, non?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 Ah j'aime bien cette game, elle est rigolote. <rire> Ça monte des tonnes en vrai. Hein. <rire> Ça je, je vais les garder je pense. Franchement je suis suffisamment fort, je n'ai pas besoin de les jouer. Est-ce que j'ai des projets de vie particulière pour travailler autant euh, J'aimerais bien avoir une maison. Après euh, j'aimerais bien avant tout continuer mon activité <rire> le premier truc c'est que j'aimerais continuer mon activité, j'aime bien ce métier j'aime bien la relation qu'on a créée avec le temps et franchement si je pouvais euh, faire ça encore sans blaguer hein, pendant 20-30 ans euh, je le ferais en tout cas je fais tout pour Donc euh, le premier truc c'est que j'aimerais bien euh, ouais, vivre de mon travail je... jusqu'à la fin de mon activité et accessoirement euh, avoir une maison un jour Je qu'on va vendre ça. Hein. Oh, c'est bien combo, n'empêche. Hein. Charlaga. Ha, encore une fois, il y a Murloc, hein, c'est vraiment dommage. Hein. Je crois que c'est quand même Charlaga hein. Colosse, c'est pas mal avec ces deux. Avec les fanas en vrai. Je pas trop si c'est un truc qui existe comme compo, mais je vais virer porte-bannière, je crois. Ah, ça me plaît ça. Des gel. Débrouillez... Team 42 ou team 69 pour la maison bah, Une maison à Saint-Etienne ça doit être combien 20 euros, un truc comme ça <rire> à Saint-Etienne, t'hésites entre acheter un. Entre acheter un sandwich et une maison. Ah oh non, j'habiterai pas à saint étienne Non, mais Lyon ou ailleurs. Hein. J'aime Lyon, mais. J'ai beaucoup bougé dans ma vie, donc. Euh... Lyon ou ailleurs. Euh, enfin après c'est pas de d'actualité. Bon. Épargne. Bananana. Je sais pas, c'est dur à dire. Peut-être un peu de pièce avec ça. Ça C'est cool. Nos murlocs, pas grave. Eux, ils ont des gemmes, mais ils sont gros aussi avec les fanas. Ah Ah, tour 9, ça peut changer la donne. Hein. Honnêtement, euh, je crois que ça va changer la donne, ça. Je vais virer les fanas, je crois. Ouais, une armée que vous I know, I know. Comme je dis toujours, il faut voir les en on va faire ça. Hein. Lui, il est tout petit, on va le mettre devant. Ouais, on va partir en branne. Bah, pff. je préfère partir sur une compo euh, qui je sais est forte. Chance... Que je sais est forte plutôt qu'un euh, espèce de truc bizarre à base de fana ou genre un peu tiré par les cheveux peut-être 20€ qu'on te donne pour aller habiter à Saint-Té, ouais, c'est ça. Ah ça tient, après on a un super T9. Hein. Franchement pour un tour 9 on est très fort, c'est ça qui me permet aussi de partir tranquillement sur Bran. Je pense que le buddy il va falloir le virer peut-être maintenant. Le crime parfait. Et le crime... Ah, c'est tentant. Un truc un peu fifou, mais ça ah, c'est gros. Hein. Incarnation. <rire> ça part dans tous les sens mais ça part... Ça c'est rigolo hein Ral d'Agonie elle jette deux squelettes à un ouais ça une toux là dessus ou alors ça sur magma hein, directement faut voir en fait je j'ai envie de jouer mort vivant bon finalement non en fait l'idée c'était de jouer mort vivant mais là j'ai raté J'ai raté mort vivant Le truc c'était de choper le... La... Comment elle s'appelle euh... L'Invocatrice Éternelle Mais bon Ouais là on va se faire taper Après on peut déclencher assez rapidement avec ce deck Je pense Quoique que je dis on va se faire taper c'est même pas sûr hein. Ah si quand même Je sais pas en vrai euh... Ah si, si Ah si on va se faire taper Et une petite pichenette, je crois Ouais, on va se faire pichinétiser. Oh, attendez. Mais non, en fait, non. Hein. Ah si. <rire> Faut savoir, monsieur. Non, c'est bon, c'est bon. Ça fait égalité. Ça fait des triples. Ça fait déjà des doubles. C'est pas mal. Euh, ouais, je me, je me tâte. Bon, on va voir déjà. Euh, ça, c'est pas mal. Oh. Oh pétard Oh putain <rire> Dame de chichouille J'ai envie d'acheter le fort mobile aussi <rire> J'ai trop envie de l'acheter lui Franchement hein. En plus, il est avec la. Euh, j'ai pas les manas, mais. Enfin, si, j'ai les manas, mais. Si, j'ai les manas. Je crois qu'on va virer l'œil. hein. Non, non je le laisse, oh, je suis un fou hein, non je le laisse partir. Ah c'est dur mais je veux le laisser partir, je crois que je peux faire des trucs bien plus intéressants. Merci Zaylu Merci pour le soutien, c'est gentil. Ouais la roue elle était tentante mais là franchement j'ai double taverne 6, c'est trop fort. En vrai, en plus, les, les, les squelettes marchent super bien avec le Magma Lock. Bon, lui, il est énorme, donc ça, ça compte pas. nous, Sachant que nous, on n'a pas encore commencé à construire. Enfin, on n'a pas commencé à construire. Un peu, mais... Au tard, let's go. Hein. Vire Bran, hein? Ah, mais Bran, c'est trop dur de le virer. <rire> je vire ça, je crois. En fait, ça me dérange pas de booster que deux créa. Ça peut paraître un peu bizarre, mais... Le son il bug là j'ai l'impression. Il revient et puis il s'enlève et puis il revient. Ouais on va faire ça. Franchement on va faire une compo méga, méga cool. Hein. Limite, j'ai envie de prendre le dynamiteur. Hein. Ah, je sais pas. Ah j'ai des boubous avec eux. Ouais, je veux garder Bran, ça marche bien avec euh, tout ce qui est murloc. L'autre, il me donnait juste des mots des squelettes. C'était pas très.. En plus ça me board lockait. Là, je suis pas du tout boardlock. Ouais. J'y crois en fait, j'aime la... bien parce que j'ai à la fois de la puissance, à la fois de la résilience, à la fois du poison. J'ai un board qui est bien équilibré je trouve. Oh, c'est fort. Hein. Surtout sur un board... sur une main... Waouh, c'est incroyable en vrai. Je crois qu'il faut virer Bran là maintenant. En fait, il faut virer les deux. C'est qui qu'il y a des... Euh... assez ah, gros hein. en fait je vais mettre euh, héroïne et euh, l'héroïne je crois voilà on est qu'à 15 je pense qu'il faut pas euh... ça c'est quand même pas mal Euh, ouais en fait je le tone lui comme ça euh, héroïne va pas dessus ouais j'aime bien hein, franchement c'est un board qui est super sympa je hein. sais pas ce que vous en pensez mais il est très très dur à tuer ce board hein. Ouais on devrait être devant. On devrait être devant. On peut même... Non j'allais dire on peut tuer mais non je crois pas. Ah, ah quoi que. Non. Non on tue pas. Mais c'est pas très grave. On a un scaling qui est beau. A tout l'intérêt, vous voyez si on avait forcé Murloc avec Magmaloc, on, on s'en serait pas sorti parce qu'on n'a pas trouvé de petit guetteur. Donc euh, là on a bien fait de rester un peu dans un truc mi-ménagerie, mi-bizarre -mi hein, finalement. Oh Je vais pas regarder l'autre. Théo hein. Parce qu'en vrai, on peut aller sur Mounted comme ça, si on chope une autre Mounted, on en a une autre. Franchement, ça peut vraiment avoir du sens hein, aussi. Je crois que le play, c'est ça, ça, ça, roll et on prend l'information ensuite. pas si on a vraiment besoin de stats. Ouais quand même, quand même. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. en fait ce qui est bien c'est que lui va peut-être rester en vie à la fin on verra nice là ah zut. à droite Okay. Faut que je trouve héroïne dorée, au pire c'est pas si grave. Voilà, il faut stater, on est, on est encore 4 joueurs, c'est pour ça. C'est un peu bizarre mais 4 joueurs c'est beaucoup. Je pense qu'il faut la jouer, je sais pas, je suis à 15 quand même, non je me boardlock, je veux la garder, oh, le bras il sert à rien, il sert vraiment à rien, oui, bah Nomi, euh, plutôt Nomi non Nomi, ça tue un Leroy taunt. Bon, Bran aussi, normalement. <rire> normalement, il est pas taunté avec la 3-2. Bon! Vous êtes en tête. Dans la poche. Euh, on devrait le passer. La 142, elle devrait faire le taf. Je pense. Elle devrait le faire. C'est l'avantage d'avoir des poisons dans ce matchup, c'est que si on joue que sur la stat, on peut être derrière. Euh, Quoique attendez, parce que là il, il s'est quand même vachement bien mis. Ah putain non il passe hein, waouh, bon ça se joue pas à bzf hein, ça se joue vraiment pas à bzf, bon. J'aurais choisi le même. Lui jouait quoi? Dans cette game, quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de la stat On me moque. Franchement, on va roll. Hein. Ah. Dommage. En fait, euh, je crois que je vais le virer lui. Pour être... Je suis pas sûr. Hein. Ouais, quand même. Hein. Non, je suis pas sûr. Je crois qu'au prochain tour, je vais juste faire des rolls. Là, je vais mettre mon Leroy. Et au prochain tour, je vais juste essayer de dorer Héroïne et j'aurai mon board. Et accessoirement, euh, trouver un autre Leroy à la place de Théotard. Mais... En fait mon board il est fait là, en termes de stats on est bon, il nous manque un poil de résilience Mais on est déjà pas mal hein. oh, après il y a euh, le titus qui peut être pas mal Le titus peut être pas trop mal, je sais pas faut voir En tout cas il y a que des boards qu'on peut battre hein. On a même plus de scaling que dans l'absolu Là, on va jouer à la finale, ouais c'est une belle game, belle game du panda Oh C'est bon ça Pour une finale ça fait du bien ça Ok, sinon on aurait peut-être pris ça mais... Ok, il joue quoi Il joue des Uranes. Peut-être j'ai envie d'ententer un Ah Deuxième Leroy Un serviteur de perdu Une pièce d'or de gagné Le Silas il a un scaling, ouais ouais, le Silas il était fat, quand même. Je sais pas s'il faut mettre les... Ouais si c'est ça. Si hein. ça reste cool. Lui hein. à la fin, il est à 8. Bon faut passer. Déjà les, les palpatines là, elles sont, ils sont pas mal au début. Hein il doit avoir des boubous, un seul. Ouais. Nice. C'est bon hein. ouais, On était quand même bien devant. Même, même ça. Parce que les éclairs, ils ont rien fait finalement. On était quand même bien devant. Voyez ouais, en stats. C'était bizarre cette game. Hein, parce que ça s'est toujours joué sur un fil. Finalement, le Théotard qu'on a doré, il a pas tant boosté que ça. Mais il a quand même boosté suffisamment pour que ce soit cool. Ouais, ça s'est vraiment joué à rien. Ouais, elle est propre cette game. Parce qu'en fait, on a. Elle est même géniale. Parce qu'on n'a pas roulé sur nos adversaires. En fait, à la fin, on était 4, et on, avait, on était plus que 3 à la fin, mais on avait vraiment 3 boards forts, tous différents, et ça s'est joué sur peut-être celui qui a pris un peu plus de risques à un moment, ou qui a un peu mieux réussi son early, ce qui lui a permis de faire un up plus tôt, et donc d'être un petit peu dans une situation de scaling un peu meilleure que les autres, ce qui était le cas sur ma game. Hein. Je pense que mon scaling est un peu supérieur, parce que mon early est un peu meilleur. Mais à la fin, on est vraiment tous les trois comme ça, et... Et on, on a vraiment trois bords très forts et très différents. Donc ouais, super game. Et le skin est magnifique.